Bienvenue sur la boîte noire du musicien, je vais aujourd'hui vous présenter une nouvelle vidéo sur l'OP6 de chez Korg. Bien sûr, j'ai déjà enregistré une vidéo complète de l'OP6, sauf que là, je vais vous parler d'une nouveauté, c'est l'OP6 FR grâce à cette clé USB. Dans cette clé, vous allez retrouver 56 programmes qui ont été créés par un monsieur qui s'appelle Stéphane, de la société Barbenco. D'ailleurs, si vous voulez voir sa vidéo, cliquez sur le lien en description. Une dernière chose, cette clé est livrée gratuitement avec l'OP6, uniquement en France. Allez, écoutons quelques sonorités.